Salut Salut Viens yeah. Ah ça souffle Oulala oh là là, Ça souffle fort Quel bordel hein Bien, parce que toujours la piscine. Ah oui oh. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire Oh non pas ça Non non non non Doucement doucement Non Non, non. Non, je pas ça. Je ne pas <laughs> yeah, that no. Corax. Oui, viens Corax. Viens. Viens. viens. <rire> Corax à la piscine. Ouh, Ouh. Là, y a de l'eau. Si pas de Yeah, yeah, yeah, yeah. Non, non, non, non, non. sûrement pas. Encore Yeah. Wow. Allez, on descend un peu dans l'eau. On descend un peu dans l'eau, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on y est là Oh, oh le bordel Il voilà, va leur courage à la piscine C'est trop beau Oh putain! Oh le bordel! Oh oui. Voilà, au soleil maintenant Mon Oh oui. Mon Bah oui Viens! Oui. Viens! Viens! Viens! Viens! Viens! Viens! Viens! là Voilà, au soleil. Wow, wow, oh, c'est beau. Korax <rire> à la piscine.